Oups, excusez-moi. Ouh, ouh, eh oh, tu me vois Eh non, rien ne perturbe l'écoute d'un conseiller Segos quand il est avec un client. Car l'accompagnement Segos c'est du sérieux. Le suivi est irréprochable et rigoureux. Tous vos interlocuteurs ont accès à votre dossier. Et quand ils vous conseillent, c'est du sur-mesure. Mais en plus, ils parlent Waouh! Et voilà, vous savez tout et ces gosses restent en permanence à votre écoute pour vous faciliter la formation.